Hello les amis, on va reparler du fly. Attends, je regarde pas au bon endroit sur ma caméra, moi ça doit être là qu'il faut regarder. Alors, cette vidéo, on se la fait en mode euh, comme si on était en discussion hein, ensemble, là, tranquille. C'est juste que, bon, on est dimanche, au moment où je tourne, euh, j'ai de la compagnie. <rire> Et je veux répondre aux questions parce que je vois que euh, vous vous en posez des questions et c'est bien normal, surtout avec tout ce qui existe au jour d'aujourd'hui en formation en ligne et avec tout ce qu'on entasse en formation dans nos fichiers, dans l'ordinateur. Donc euh, je dis ça parce que je suis en train de lire un mot d'Isabelle et je ne t'ai pas répondu Isabelle parce que je viens tout juste de le recevoir, mais du coup il va passer sur le dessus du panier. Mais je trouve vraiment intéressant, je te remercie de m'avoir posé la question. Donc Isabelle qui est praticienne, en Tipeee, et qui euh, ça me touche euh, ces mots comme ça, parce que euh, Isabelle qui dit que j'ai une longue panne qui dure depuis cinq ans. Euh, Voilà, qui me demande, je ne vais pas lire tout le, le mail, hein, parce que c'est pas adressé pour être public ce mail, mais qui dit « Penses-tu que euh, ton programme Fly, Fly pourrait me sortir de l'enlisement dans lequel je suis ?» Et là, je trouve ça intéressant. Elle dit « Sincèrement, je ne voudrais pas tomber sur le énième programme, plein de promesses. Hein. Mon problème en Tipeee, c'est que tout mon corps dit non. Il crée des stops au passage des sensations. Quand ma tête dit oui, qu'en penses-tu » Merci ta réponse, je t'embrasse. Merci Isabelle. Et du coup Isabelle, euh, j'espère que tu ne m'en voudras pas, tu vois, je le fais vraiment en mode impro, là, pour y répondre, parce que je suis sûr que ce mot peut toucher d'autres personnes, et puis on pourra en parler en privé, hein, aussi, bien sûr, mais ce qui me touche, moi, c'est de voir, voilà, euh, on a affaire à une personne qui, bah, qui connaît Tipeee, puisque c'est quelqu'un qui, qui forme, en plus, et on n'est pas à l'abri, hein, je veux dire, attention, il n'y a pas de... Ce pas parce qu'on est formateur, Tipeee ou d'autres choses d'ailleurs, qu'on n'a pas de questionnement, pas de soucis, qu'on n'est pas dans des impasses. D'ailleurs il y a des personnes qui disent à l'inverse, euh, moi j'enseignerai je, ou j'aiderai je, je, avec Tipeee par exemple, mais aussi avec d'autres techniques, que quand j'aurai résolu tous mes problèmes, et ça c'est pas cool, je trouve ça vraiment pas cool, parce que c'est complètement faux d'abord, parce que nos problèmes à chacun on se les règle au fur et à mesure qu'on avance. Et non pas euh, un jour, c'est pas qu'un jour on est arrivé, on est sur la ligne d'arrivée, ça y est, il n'y a plus de problème. Bon, alors maintenant j'ai plus de problème, je peux aider les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc si vous avez un doute là-dessus, il faut y aller, il faut vous lancer. Hein. Euh, parce que c'est en avançant qu'on apprend, et euh, on apprend tous de nos, entre guillemets, échecs, erreurs. Quoi. Donc, pour répondre à sa question, Isabelle, qui je pense répondra aussi à, à, à des questions que se posent d'autres personnes, est-ce que je peux dire que ce programme Fly pourrait te sortir de l'enlisement dans lequel tu es Non, je, enfin, je ne peux pas dire, à coup sûr. Par contre, ce n'est pas un truc, tu vois, le truc miracle qui va tout changer. Ce que je pense, c'est que jusqu'à présent, moi, je mettais le Tipeee au-dessus du panier, en haut. Pour moi, c'était le truc, par rapport à tout, plein d'autres techniques que j'ai appris, que je mettais en haut. Et là avec ce qu'on a découvert dans ce qu'on appelait le, le tsar et maintenant le fly, <coughs> qu'on a fait évoluer, qu'on a été plus loin, eh ben, c'est lui, et c'est vraiment nouveau, je ne m'attendais pas à ça moi-même. Hein. Tiens, c'est toi qui imprimes quelque chose, Charlotte Il y a un imprimante qui se met en route, là. Bon, bon j'ai mon imprimante qui se met en route. Euh, du coup, ce fly est en train de prendre le, le, le, le pas et de se retrouver, je vais le mettre vraiment au-dessus, en haut, sur les premières techniques sur pr la première formule, je dirais. Et puis après, on pourra... Euh, on, on en reparlera de la suite, on en reparlera. Il euh, y a une suite, il y a d'autres trucs dans la tête. Je vous en ai parlé d'ailleurs, et j'en dis un mot, parce que ça ne sera pas une surprise, hein, mais c'est vraiment... On va envoyer du lourd pendant l'année 20 sur 20. Euh, ok, bon. Je, là, c'est vraiment du live. Ah, mais ah ouais, non, mais c'est bon, c'est vraiment qui a pour imprimer ces trucs-là. Tu peux laisser Charlotte, puis on, on, on verra ça plus tard. Tiens. Je croyais que c'était mon dessin. Était ouais. Laisse non. tout ça là, puis on verra après. Moi je croyais que c'était mon dessin. Mais... Bon, c'est du live, les amis. Hein. Donc, je pense que d'abord, oui, ça va aider, effectivement, puisque, justement, on apprend à être dans l'instant, et du coup, le fly, <coughs> pardon, permet... Je perds la voix parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui dans pas mal de messages. Donc le fly permet de nous ramener dans l'instant, de manière super simple, de manière super concise, sans partir dans des trucs à bran de détails et de choses surtout dans lesquelles on se dit « Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai fait juste Est-ce que j'ai pas fait juste ?» Ça, c'est vraiment la base. Je veux dire, ce serait un peu comme euh, si on dit pour l'organisme, peut-être, je sais pas, la respiration. Pardon la manière de respirer. Parce que je ne vais pas faire un cours sur la respiration pour en reparler, mais on ne nous a pas appris à respirer. De la même manière que à l'école, et moi je le vois avec mes gamines, euh, personne ne leur apprend quoi faire avec leurs émotions. Si, on leur apprend un truc, à les réprimer, à les étouffer, à arrêter d'emmerder tout le monde, en fait, avec leurs émotions. En gros, c'est ça. Hein. Euh, au lieu de les accueillir, de les aider à ce qu'ils puissent les exprimer, et là aussi, je peux en reparler ultérieurement, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais euh, c'est terrible. Donc, je pense que oui, ce fly, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais toute cette info, cette semaine, que je vous rabats les oreilles avec ça, parce que je crois qu'on tient, et je dis on parce que ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas, mais on tient quelque chose de gros là, comme si ce quelque chose pouvait nous aider à enlever des nœuds, d'autres trucs qui sont derrière. Et ce quelque chose, ce fly, il va nous permettre, encore mieux que le faisait Tipeee, j'ai l'impression, de dénouer des choses qui vont nous permettre d'utiliser des techniques qu'on a derrière, des capacités, qu'on a des, des choses qu'on a appris à faire. Par exemple, dans le cas d'un praticien, ça peut permettre au praticien de dénouer quelques certaines choses pour qu'il puisse mieux transmettre son savoir-faire, pour qu'il puisse mieux oser pour qu'il puisse plus oser, pour qu'il puisse structurer peut-être sa manière de transmettre les informations et c'est pareil à titre privé, là je parle du praticien mais c'est exactement pareil à titre privé dans la vie de famille, avec nos gamins dans des échanges euh, moi je pense qu'il y a une époque par exemple je n'aurais jamais pu tourner une vidéo comme je fais maintenant euh, en ayant Yamine à côté qui peut me parler à tout moment Enfin, euh, ça aurait été impossible, je n'aurais pas pu me concentrer et ça vient de régulation, tout ça, je pense. C'est juste de... une régulation, ça vient de fait de oser, oser. Enfin, ça passe par un tas de trucs. Et le fly, aujourd'hui, peut-être que dans six mois, je dirai autre chose. que ça fait depuis 2018, depuis démi... début 2018, on a mis le doigt dessus avec ce qu'on avait appelé le tsar. Tu peux mettre un peu moins fort, Charlotte, s'il te plaît Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, quand tu dis, Isabelle, qu'en penses-tu moi je pense que le fly peut nous aider justement euh, quand, la... quand la tête prend le dessus et nous empêche d'avancer parce que ça court-circuite l'émotion. Sans parler qu'on est en train de se créer un courant là, euh, ensemble, avec cette énergie qu'on met dedans, qui va me permettre aussi moi de vous apporter un retour dans l'espace de formation où vous avez le fly. Parce que je vais forcément amener des choses, des témoignages, des retours que je vais venir rajouter dedans là où il y a déjà les modules. Donc c'est vraiment un truc qui est vivant, et je pense que là, on est vraiment dans, dans juste le début de ce qui est en train de se passer. Autre chose, euh, où j'avais une question d'une personne voilà, qui me disait, euh, « Eric, euh, moi le problème que j'ai, c'est... »« Bon, j'utilise Tipeee, je sais utiliser Tipeee. » j'ai appris, enfin il a une formation, je pense, euh, oui, une ou plusieurs formations chez moi, et peut-être d'autres, hein, sur le sujet, mais oui, il dit, oui, Tipeee, ça agit sur les sensations physiques, mais pas sur le mental. Moi, euh, à chaque fois, mon mental, il repart, il se remet en route, donc euh, ça pose problème. Est-ce que le fly, tu penses qu'il pourrait m'aider Là aussi, je pense que oui. Et d'ailleurs, j'ai fait le test pas plus tard que ce matin, euh, parce que j'ai passé près de, plus de deux heures, je pense, avec ma grande, euh, une qui a dix ans, l'autre fille hein, qu'on n'a pas vu là, mais pour ses devoirs. Et je te dis devoir, comme ça, parce que j'ai horreur de ce mot, devoir, et d'ailleurs, à ce propos, juste une petite parenthèse, je cherche, je suis preneur pour quelqu'un qui me donnerait un autre mot que devoir. Je n'ai pas encore trouvé quel mot je pourrais utiliser. Bref, fin de parenthèse. Euh, et à un moment donné, je l'ai arrêté, j'ai dit, tu sais quoi, on va aller euh, s'asseoir sur le lit là qui est à côté, et on va méditer. <rire> Marc Gardet, elle m'a elle ne s'attendait ouais. vraiment pas à ça. <coughs> Donc, j'ai laissé s'installer, comme elle voulait. Et hop, je lui ai dit, on se fait 5 minutes. 5 minutes de ce qu'on appelle la méditation. Et je lui ai juste expliqué deux trois combines. Mais finalement, ce que je lui ai expliqué, hein, c'est de faire du fly. Et Puisque j'ai juste dit, bah, porte l'attention sur ce qui se passe, les sensations physiques, là, là, là. Bon, j'ai décortiqué un peu tout le truc. Et c'était marrant de voir euh, que... comment elle s'y est prise. Et c'est la première fois que je le faisais comme ça avec elle. Mais c'est pour te dire que ce truc, on peut vraiment le, le décliner dans plein plein de situations, et pour nous, et pour euh, nos, nos proches, ou nos clients, hein, si on encadre des gens. Et pour ce qui est du mental, justement, comme je disais, bah, le mental, quand euh, ça part dans tous les sens, il suffit juste de se ramener dans ce qui se passe, soit physiquement, soit, comme d'autres personnes d'ailleurs m'ont posé la question, je vais y répondre en même temps maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent pas de sensation physique. Du coup, on repart dans le mental. Bah, à ce moment-là, et je le décortique bien plus dans le, le programme, mais on va utiliser des astuces pour revenir ici dans l'instant, comme par exemple de sentir. Bah, moi, je peux sentir la chaise sur laquelle je suis assise, je peux écouter les bruits autour de moi, euh, ressentir des odeurs, des consistances de, de choses, justement, Bref, il y a, y a pas mal d'astuces comme ça qui nous aident à achète, revenir dans l'instant. Mais pour ça, il faut que ça soit hyper simple. Parce que dès que on complique les choses, du coup, blum, on retourne dans le mental et on est en train d'essayer d'appliquer une technique. Et c'est ce qui était difficile. C'était un peu un exercice euh, difficile, justement, en écrivant et en enregistrant cette formation Fly. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais repoussé, repoussé, repoussé. Parce que j'étais pas prêt, je ne le sentais pas. Et à un moment donné, j'étais comme porté par quelque chose quand je l'ai faite. Et ça m'a étonné moi-même, comment ça s'est déroulé. Ça s'est déroulé parce que j'étais dans une sorte de flot où ce que j'ai partagé permet justement de, de, de simplifier, de décortiquer le truc pour pouvoir l'utiliser. Et je pense que oui, enfin c'est ce que je vois déjà au, tra au travers des premiers tours d'ailleurs, ça aide... Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, d'ailleurs, quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Je veux dire, je l'ai appelé comme ça, ce n'est pas vrai. C'est euh, Véronique, d'ailleurs, tu as peut-être entendu son témoignage audio, je l'ai envoyé dans des. Mais le précédent, si tu ne l'as pas vu ou entendu, tu peux aller dans une vidéo précédente que j'ai mise en ligne hier. Et c'est elle qui disait des mots, alors, regarde, je vais te redire les mots, qui me dit. Et pourtant, c'est quelqu'un, elle, qui utilise pour elle et qui utilise aussi en enseignant aux gens, qui utilise la méthodes typique qui utilise NERTI, qui utilise des techniques. Et elle dit, dans ces mots, à elle, hein, c'est. Je résume, hein. un apaisement immédiat, on ne cherche rien, c'est devenu un outil indispensable à ma vie. C'est fort quoi, je ne lui ai pas demandé de le dire. Hein. C'est immédiatement l'apaisement apa... que je reçois. Ça libère des choses, je ne me rends compte qu'après coup. Ça c'est cool aussi, on n'a pas besoin d'aller chercher à réguler quelque chose. Ça, peut... ça régule en nous surprenant. Je ne m'occupe de rien. Il euh, y a des choses qui me prenaient un petit peu la tête avant et qui ne me prennent plus la tête aujourd'hui. Après je suis calme, ça a calmé mon mental immédiatement. On est vraiment dans l'ici maintenant. On ne s'occupe de rien. Ouais, après, elle me dit, je l'ai mis à profit dans mes séances. Ça passe largement devant Nerti, Tipeee. En fait, bon, euh, le but n'est pas de dire un truc qui est meilleur que l'autre ou pas. Moi, ce que je pense, ce que j'ai l'impression, hein, c'est que... Et d'ailleurs, ça le rejoint dans ce que disait Véronique, là. Et c'est ce que je disais au début de mon message. C'est que le fly, on dirait, il va passer en amont au-dessus avant, justement, Tipeee, Nerti. Enfin, d'autres techniques étant. Parce qu'il y en a plein d'autres. Tu vois, le FT, le FT est super bien. J'entends des gens aussi qui sont enchantés avec le FT. Je pense que le FT, pareil, on peut D'ailleurs, je vais peut-être bien m'y coller un de ces jours avec mes mots à moi pour te parler de l'EFT. Euh, ça t'intéresse, d'ailleurs, tu peux me le dire. Mais euh, pour le simplifier, le décortiquer au max pour pouvoir faire de l'EFT. Le FT, c'est le tapping. Où tu sais, on fait comme ça, tu as déjà vu. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Et ça aussi, je pense que ça complète bien. Mais derrière, de nouveau, le fly, le fly, le fly, en haut. Bref. Voilà. Hein euh, Qu'est-ce que j'aurais pu te rajouter Non, euh, attends. Ouais, là, rien à voir avec la technique, le fly directement. J'en profite pour répondre là, parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui vont me poser la question. Il y a quelques personnes là qui ont acheté la formation fly, mais qui sont passées par les liens. Alors, quand vous êtes passé par les liens pour payer dans votre devise, en francs suisse en dollars canadien via des liens Paypal ou via des virements bancaires. C'est normal si vous n'avez pas reçu directement la formation parce qu'il euh, faut que moi, je le fasse manuellement. Et je vais le faire, je vais m'en occuper. Mais à partir de demain, j'essaie je de le faire ce soir. Mais si ce n'est pas fait ce soir, demain, c'est dans votre boîte email. Mais c'est juste parce que ce n'est pas automatisé. Donc, il faut que je reprenne au cas par cas avec les personnes. Et là, je suis un peu à la ramasse du coup parce que je profite de vous expliquer, de répondre aux questions pendant qu'il y a encore l'offre. Euh, qui est en ligne avec l'offre spéciale euh, qui est dans ce que j'appelle moi du pré-lancement, qui rabaisse le prix de la formation. Ok les amis. Moi je dirais en finale, et c'est ce que je dis dans l'email que, que tu vas recevoir avec euh, cette vidéo. Enfin si tu as reçu l'email, bah, si tu regardes que la vidéo, tu ne vas pas le voir. D'ailleurs, bah, attends on va faire un truc. Je vais le... je te dire un truc que je marque dedans. Si tu hésites, si tu hésites, c'est que ça te parle. À ce moment-là, moi, ce que je te recommande, c'est ce que je dis dans l'email, d'ailleurs, attends, a eu ma feuille. j'ai fait une feuille là-dessus. Fais-toi une feuille, dans le genre, tu la coupes en deux, ta feuille. D'un côté, tu mets « qu'est-ce que tu risques ?» en prenant information, de l'autre côté, « qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter Qu'est-ce que tu risques de gagner ?» euh, ça va t'aider. voir Moi, quand j'ai du mal à me décider, c'est ce que je fais. C'est super simple, tu vois. Plus ou moins. Bam, bam. Après, je décide parce que c'est l'indécision qui nous ronge, qui nous, fanie, qui, qui nous fatigue, qui nous use, tu vois. Et après, je dirais, si, même si tu y trouves qu'une seule chose que ça t'aide dedans, tu vas de toute façon... Tu n'auras pas perdu ton argent, tu vois. C'est un ROI, comme on dit, un Return on Investment, retour sur investissement, qui est de toute façon directement Atteint. Si tu as, il euh, y a des personnes qui me disent des fois, ai, d'ailleurs j'ai vu un autre mot passer, euh, je sais plus si j'ai répondu, mais des gens qui ont des formations justement comme les formations Tipeee, moi je pense que si tu hésites, si ça te parle, c'est cool pour compléter ce que tu as déjà. Ça va apparemment, et je te dis ça, c'est pas moi, c'est par rapport au retour des personnes, parce que moi je suis même un petit peu surpris, je ne veux pas te baratiner, je suis un petit peu surpris en bien. Euh, par euh, l'impact que ça a pour les personnes qui ont déjà écouté la formation. J'ai encore reçu d'ailleurs, euh, je crois, deux mots tout à l'heure euh, qui me disaient, « waouh ouais, Eric, merci, super. Attends. » Ah ben, je l'ai mis dans le mail. Tu le verras dans le mail. Il y a, a... Soufian, il y a Lou, enfin bref, voilà. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que je t'ai pas fait faire perdre ton temps. L'idée vraiment de ce, cette courte vidéo, c'était faire ressentir un peu ce qui se passe et puis... Bah, T'aider si tu es dans l'indécision à dire ok, j'y vais, j'y vais pas. Je pense, moi, que là, surtout quand tu es dans la formation, bah, du coup, forcément, tu vas recevoir les updates, les choses que je vais venir ajouter et tu rentres, j'ai envie de dire, tu rejoins un mouvement. Tu rejoins un mouvement et ensemble, j'ai bien envie qu'on fasse des trucs sympas avec ce fly parce que l'idée pour moi, c'est pas juste d'en rester là au fly, c'est que ça soit appliqué et qu'on voit des résultats. C'est pour ça que je vais te parler de deux autres leviers super puissants dans les semaines qui viennent, le temps que je puisse moi aussi m'organiser et structurer tout ça pour que ça soit euh, pratique à utiliser et dans tous les cas démarre déjà là-dessus sur le fly et commence à l'implémenter à le rentrer dans ta vie, dans ton quotidien à bientôt s'il y a des questions tu peux encore me les poster de toute façon même si c'est après euh, euh, l'offre qu'il y a sur le programme et puis bah, on se retrouve de l'autre côté sur le fly dans le fly tu vas voir je démarre tous les points que j'aborde dans les deux modules audio du Fly que tu peux télécharger sur ton smartphone comme ça, tu es, je te conseille vraiment, même, charge-les sur le smartphone en plus de ce que tu peux faire sur l'ordi pour aller euh, écouter ça pendant que tu te balades, pendant que tu marches, euh, quitte de prendre des notes, tu vois après, ou de prendre un petit carnet, tu prends un petit carnet, euh, moi j'ai des petits carnets comme ça avec un crayon et je prends les notes au fur et à mesure que, que je marche, je m'arrête, tac tac, je note, tu verras, c'est vraiment euh, sympa, puis euh, ça oxygène le cerveau de se balader comme ça. Et puis, go, go, go À bientôt